Nous sommes en guerre, a dit et redit Emmanuel Macron, le banquier d'affaires élu président de la République par seulement deux Français sur 10 en 2017. Il a parfaitement raison. Notre pays est un champ de bataille les Français subissent un bombardement permanent de mensonges d'État et d'intimidation sur le Des études contradictoires se font succéder à la lutte des médias. Un jour, les enfants étaient porteurs du virus, le lendemain, ils ne l'étaient plus. Pendant deux mois de confinement, L'État a culpabilisé le français moyen, qu'il soit sportif, solitaire ou mère de famille qui dépasse son kilomètre obligatoire. Sans jamais lui se remettre en question pour sa gestion calamiteuse et les abandons subis par l'hôpital depuis des années. Et le Grand Cirque continue aujourd'hui avec cette parodie de déconfinement. Les instituteurs sont sommés de dénoncer leurs élèves au discours déviants. Nos déplacements seront tracés et enregistrés par l'application Stop Covid. Et la loi Avia consacre la collusion entre les GAFA, le monde de l'Internet et la répression politique. Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA collaborent activement à la censure de toute parole libre. Au nom de l'Unité Nationale, on traque les mauvais citoyens, à cause de l'hiver surveillance et de délation. Pire que le comité même la liberté d'expression est vite à bout de chacun. Il n'y a plus de débat public en France. Libéraux, socialistes, conservateurs, nationalistes, centristes, écologistes ou gilets jaunes, tous ont disparu quelques années, il est vrai, nous vivions déjà sous l'empire de la pensée unique, de gauche comme de droite, toujours du côté du portefeuille. Pire que le Covid-19, la disparition des idées politiques dans un espace médiatique dominé par la science aveugle des experts. Oui, il y a pire que le Covid-19, pire que l'épidémie nos anciens qui meurent seuls, isolés, privés du réconfort de leur famille. Pire que le Covid-19, le sacrifice des travailleurs indépendants et des petits commerces, font vivre nos quartiers et donne son visage typique et créatif à la France. Pire que le Covid-19, l'enrichissement honteux des multinationales dont les chaînes de distribution n'ont jamais été rompues par la maladie et qui prospèrent sans payer ou très peu d'impôts en France. Alors oui, nous sommes en guerre, c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui devant la préfecture du Bas. Mais l'ennemi, ce n'est pas le pampolin braconné de façon irresponsable. Nous sommes en guerre, c'est vrai, et ce n'est pas nous qui avons déclaré la, qui avons déclaré la guerre, c'est l'État qui a déclaré la guerre aux Français. Les parasites qui nous gouvernent ou plutôt les gestionnaires du chaos tentent de nous domestiquer totalement. Ils rêvent que nous soyons des électeurs dociles, des contribuables moutons, des locataires et des salariés amis, des consommateurs zombies et maintenant des confinés, des confinés cocus et contents. Car contrairement à ce que l'on nous raconte à longueur de journée, oui le confinement n'est pas terminé. Qu'on ne s'y trompe pas, il n'y aura pas de jour d'après. Il ne peut pas y avoir de jour d'après avec les hommes du jour d'avant et les coupables d'aujourd'hui. Le moment historique que nous traversons n'est pas une rupture, mais une transition, une répétition générale pour le système, une phase d'accélération vers le totalitarisme, un pas de géant fait vers le meilleur des mondes. Éducation, santé, loisirs, alimentation, pour nos maîtres, tout doit reposer entre les mains des puissances d'argent, sous le contrôle scrupuleux de l'État, nous-mêmes. Mais pour nous, au contraire, le seul et unique clivage sérieux, aujourd'hui, oppose les enracinés à l'oligarchie sans visage les défenseurs de la justice sociale à l'argent roi. Face aux troupes d'occupation mentale, il faut mener une guerre d'embuscade. Refus de collaborer avec la tyrannie sanitaire. Méfiance de principe à l'égard des éborgneurs de gilets jaunes. Entraide solidaire, échange de services pour subvenir à nos besoins et recours à tous les moyens possibles et imaginables de bâtir sa vie ne serait-ce qu'une infime partie en dehors des vampires du marché et de l'administration. Et pour commencer, boycottons ce monde à la 1984 qu'il nous prépare. Ne donnons plus un seul euro à Amazon. Ne lâchons plus une seule information sur les réseaux asociaux. Et ne donnons pas le moindre appel de dénonciation à la police. Pas les masques, la France doit vivre. Et puis, puisque notre préfet du Var, M. Vittlen, est un fan de bande dessinée, je me dis mon petit doigt, eh bien j'ai ici une bande dessinée, SOS Bonheur qui est une bande dessinée qui a prévu le virage totalitaire dans les années 80 et qui montre, qui annonce actuellement euh, tout ce qui se passe euh, dans la société française et toutes ces mesures qui nous sont imposées. Alors voilà, monsieur le préfet, je vous offre quelques planches, quelques planches seulement de cette bande dessinée SOS Bonheur parce qu'il faudra quand même l'acheter pour faire vivre l'économie française et faire vivre le petit commerce.